Bonjour, j'aimerais tout d'abord vous demander de m'excuser si mon français n'est pas si bon que je l'aurais souhaité. Ce n'est pas facile pour moi de plonger dans la langue et la culture française tout en vivant en Espagne. Je suis Juan Larman, j'ai 69 ans, je suis marié et j'ai un fils. J'habite à Ibiza et j'ai travaillé pendant quatre ans comme médecin à la campagne pour m'assurer mon identité de médecin. De suite, en 1974, je suis parti pour la Suisse romande pour faire mon spécialité en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant, adolescent et l'adulte. Je suis resté en Suisse pendant dix ans. Et je suis retourné à Ibiza pour développer les services de santé mentale des enfants et adolescents divisé Formentera. Ce livre, qui est publié en 2012 en espagnol et qui va être publié maintenant chez la collection La vie de l'enfant, chez l'éditeur né naît du souci euh, qui se développe chez moi de mieux comprendre ce qui se passe euh, chez les bébés, chez les tout-petits, euh, qui commencent à... qui sont en situation de risque d'évoluer vers un fonctionnement autistique et l'entourage soignant euh, qui s'en occupe d'eux. C'est une vision euh, relationnelle euh, centrée sur l'interaction euh, qui est l'objet de mon étude et de mon travail clinique. C'est aussi le désir euh, de mieux aider ces enfants et les familles, et les familles dont la souffrance est très grande, qui, qui me dirige dans le chemin d'essayer de voir s'il est possible un dépistage, un diagnostic et un traitement précoce, c'est-à-dire dans la première année de vie de l'enfant. Par ailleurs, comme j'ai pensé qu'il fallait montrer dans ce livre ce que c'était un développement, euh, normal du psychisme précoce du bébé, euh, j'utilisais pratiquement plus, plus de la moitié du texte euh, à montrer comment est-ce que c'est ce développement normal ou sain du bébé pour mieux comprendre euh, quelle est la déviation psychopathologique qui représente l'autisme. Ça c'est la deuxième partie du livre et puis dans la troisième partie J'essaie de montrer ce qui est le dépistage, le, le diagnostic et le traitement euh, précoce pendant la première année de vie et comment cela peut aboutir à des résultats très satisfaisants, soit à travers la guidance, soit à travers le traitement de l'interaction euh, qui se développe entre les bébés et ses parents, euh, autant dans les plans ré du réel comme du, dans les plans du, fan du fantasmatique inconscient. C'est pourtant un livre qui peut être lui est compris euh, par les soignants professionnels, mais aussi pour les soignants familiales, puisque j'ai pensé autant aux uns qu'aux autres au moment de les rédiger et d'écrire.